Dans le cadre des troubles sensoriels, nous allons parler des troubles de la fonction auditive, donc on va vous donner des éléments de connaissance pour mieux accompagner des élèves présentant des troubles de la fonction auditive. Alors ce module a été préparé avec les professionnels du CAMS Déficient auditive de Villeurbanne, donc CAMS c'est le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce qui accueille des enfants présentant une déficience auditive de 0 à 6 ans. Je vais commencer par la partie qui s'intitule « Entendre » et qui correspond pour vous dans votre livret d'accompagnement aux diapositives numéro 1 jusqu'à la diapositive numéro 11. Alors, brièvement, quelques, quelques chiffres, hein, juste pour rappeler quand même aussi que la surdité euh, euh, concerne un certain nombre d'enfants euh, qui vont naître en France chaque année avec une surdité. Hein, C'est environ 800 euh, enfants qui vont naître euh, chaque année. Euh, 80% de ces enfants présentent une surdité dès la naissance. Euh, il y a maintenant des tests d'ailleurs qui sont mis en place dans les maternités pour euh, pouvoir avoir une première, un premier diagnostic, en tout cas des éléments pour permettre de dépister le plus précocement possible une éventuelle surdité. Euh, la surdité aussi elle est beaucoup associée et d'où le, le chiffre que vous voyez à la question aussi de l'âge de la population puisque L'oreille est un organe fragile qui contient des cellules ciliées. On en reparlera plus tard. Et ces cellules ciliées, elles vont ben, mourir naturellement hein, dès l'âge de, de 30 ans. À partir de 30 ans, nos cellules vont commencer à, à se détruire. C'est pour ça que notre audition euh, va, va se détériorer petit à petit. Et généralement, les personnes âgées peuvent présenter une presbyacousie hein, qui nécessite la mise en place, parfois, d'appareillage. Alors le, le son, euh, il est défini, donc les informations sonores sont définies par trois paramètres et euh, il suffit qu'un des trois paramètres euh, soit euh, altéré pour que du coup euh, la perception sonore soit déformée et ce qui peut entraîner des confusions, des imprécisions, voire même une incompréhension du message sonore. Alors, les trois paramètres, le premier, c'est ce qu'on appelle l'intensité, c'est-à-dire que ça correspond à l'amplitude de la vibration. Plus l'amplitude est importante et, et plus le, le son est fort, et inversement, plus elle est faible et plus le son est faible. Alors, pour information, on vous a indiqué le, euh, le, le niveau sonore, euh, l'intensité sonore dans une classe, hein, puisque ça se mesure en décibels. Ici, une classe, c'est environ 65 décibels, ce qui correspond à un niveau sonore bruyant. Euh, pour information, euh, plus notre oreille est exposée à un environnement sonore bruyant, et, ou intense, et, et plus le risque de destruction des cellules ciliées est important et cette destruction, elle est irrémédiable. C'est pour ça qu'il faut euh, penser aussi à protéger régulièrement euh, les oreilles euh, des enfants, mais aussi les nôtres, et je pense notamment à la question des concerts, des casques qui sont euh, fréquemment utilisés et sur lesquels les médecins peuvent nous alerter actuellement. Je n'ai pas parlé non plus des cantines scolaires où parfois le, le niveau peut atteindre jusqu'à 85 décibels. Donc c'est vrai qu'il faut penser aussi à instaurer des temps de silence pour permettre aussi à nos oreilles de récupérer et de ne pas être exposées en permanence à une intensité sonore forte. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc la fréquence, ça correspond au nombre de vibrations par seconde et c'est mesuré en hertz. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le champ auditif humain est compris entre 20 et 20 000 hertz. Euh, par contre, certains animaux vont pouvoir percevoir d'autres sons, hein, ce qu'on appelle les ultrasons et les infrasons, qui sortent donc du champ auditif humain. Le, cette, inton, cette fréquence pardon, en Hertz est mesurée lors des examens médicaux par euh, l'audiogramme qui permet euh, du coup de définir ainsi le, le degré de surdité en mesurant l'intensité la plus faible qui est perçue à partir des différentes fréquences. Le troisième paramètre du son, c'est ce qu'on appelle la durée. C'est-à-dire que ça correspond au laps de temps durant lequel on perçoit ces, ces vibrations. Euh, pour exemple, un pétard, ce sera un, un son qui a une durée très courte, alors qu'au contraire, une voiture va avoir une durée sonore longue. Donc je, je rappelle que ces trois paramètres sont importants pour avoir de bonnes informations sonores, une bonne perception sonore. Et je rappelle aussi que l'oreille perçoit, mais le cerveau décode. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous allez au Japon, vous allez percevoir le japonais, le son mais euh, votre cerveau ne va pas décoder car ne va pas le comprendre. Donc, il faut aussi dissocier perception et compréhension des informations sonores. Donc, entendre et comprendre. Euh, nous vous présentons ici un, un schéma qui permet vraiment de, de visualiser la transformation du son. Donc, ce son, ce, ce son il arrive sous forme d'ondes sonores. Hein. Vous voyez les trois traits rouges qui arrivent au niveau du, du pavillon de, de l'oreille. Et ces, ces ondes, elles vont être transformées donc, mécaniquement au niveau des, des petits os qui, qui sont au niveau du, du tympan, hein, euh, ce qu'on appelle l'oreille moyenne. Ils vont être transformés et petit à petit, euh, mécaniquement d'abord, puis en signal électrique. Et c'est ce que vous voyez ressortir, hein, les petits points rouges qui, qui ressortent et qui vont être transmis au cerveau. Donc il y a une transformation des ondes sonores. En signal électrique. Juste pour information, on en reparlera, deux éléments anatomiques importants. Le premier c'est, vous voyez, une espèce de d'escargot, de, hein, c'est ce qu'on appelle la cochlée. À l'intérieur de cette cochlée, vous voyez des petits traits, ce sont les cellules ciliées, donc c'est ces fameuses cellules qui vont se détruire au fur et à mesure, à la fois naturellement, mais aussi euh, en fonction de l'intensité du son qu'on va, qu va recevoir. Euh, le deuxième élément, vous voyez au, juste au-dessus de, de, de la cochlée, c'est une sorte de deux petits anneaux, hein, c'est ce qu'on appelle le vestibule, c'est ce qui nous permet de nous maintenir en, en équilibre. Et on verra que fréquemment, euh, les personnes qui présentent des troubles de la fonction auditive peuvent avoir aussi des troubles vestibulaires associés. Alors là, c'est pour vous rappeler qu'on peut distinguer différents degrés au niveau de la, de la surdité. Hein. Euh, donc les deux extrêmes hein, la surdité légère, où en fait l'élève va être gêné dans la compréhension de certains mots, jusqu'à la surdité profonde, où là, euh, il peut percevoir uniquement que, que des vibrations quand on parle très près de, de, de son oreille. Là, bien sûr, euh, on parle de surdité sans, on est sans appareillage à ce moment-là. Alors sans pour autant faire un cours d'anatomie, mais c'est important de, de comprendre que l'oreille elle se décompose en, en trois parties. La première partie, c'est l'oreille externe qui comprend le pavillon, donc ce qui est visible de l'extérieur, le conduit auditif et le tympan. Euh, quand il y a des surdités au niveau de cette oreille externe, on parle de surdité de transmission. Hein, là, on est, on est dans la partie euh, transmission. Euh, généralement, c'est des surdités qui sont, qui sont les moins importantes. Euh, souvent, cette surdité, elle peut être liée par exemple à un bouchon de cérumen qui viendrait euh, euh, affecter la, la perception notamment des sons graves. Et euh, du coup, une extraction de ce bouchon va permettre de retrouver une audition euh, correcte. Une autre possibilité aussi, ce qui, ce qui, ça peut être une, oreille, une, pardon, une otite externe. Et là, on va euh, faire intervenir un traitement médicamenteux pour euh, régler ce, ce, ce problème. Autre euh, problématique possible euh, liée à l'oreille externe, c'est l'absence de pavillon ou de conduit auditif. Hein, pour certains enfants vont naître sans, sans pavillon ou sans conduit auditif. Euh, là, pour le coup, on va proposer une, une, euh, un appareillage, enfin une aide pardon, auditive à conduction osseuse. Alors, vous voyez cette petite fille, elle, elle porte un, un boîtier au-dessus de l'oreille qui va permettre en fait de transmettre les ondes, les ondes sonores, à l'oreille interne. Par, euh, par le crâne, par une transmission par les os du crâne. Hein. Donc l'appareil est positionné au-dessus de l'oreille au de euh, et il est maintenu par une sorte de serre-tête qui va renforcer les, les vibrations euh, sonores. La deuxième partie, c'est l'oreille moyenne. alors L'oreille moyenne, elle se compose de ce qu'on appelle les osselets, donc c'est les plus petits os du, du corps humain. Hein. Euh, ils se composent de trois os, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et puis, cette partie de l'oreille moyenne aussi est reliée à la trompe de stache. La trompe de stache, c'est ce qui fait le lien aussi avec le système rhinopharyngé et souvent, quand on est enrhumé, et eh bien, on a une légère perte d'audition. Alors, la surdité de, de transmission qui est en lien avec l'oreille moyenne, Généralement, il y en a plusieurs types, mais souvent ça peut être une atteinte justement de ces osselets qui mécaniquement ne vont pas fonctionner. Et dans ce cas-là, là aussi, on sera obligé de proposer une aide auditive à conduction osseuse, hein, donc ce qu'on a vu précédemment, le, le petit boîtier euh, avec le serre-tête. Ou alors, euh, il est aussi possible de proposer parfois une chirurgie pour réparer le fonctionnement mécanique de, de ces osselets. De la même manière aussi, euh, certaines otites peuvent euh, provoquer euh, une perte d'audition, en sachant que là, euh, dans ces cas-là, on va proposer généralement la pose de ce qu'on appelle des aérateurs transtympaniques. Plus communément, on appelle ça des diabolos. Hein. Donc c'est des petits tubes creux qui sont placés au travers de la membrane du tympan, et ça améliore l'aération de, de l'oreille, hein, ça permet la, la, de maintenir une ouverture dans le tympan, pour faire fonctionner euh, le, la transmission euh, des ondes sonores. Alors, généralement, la pose de ces diabolos, ça nécessite une petite anesthésie, hein, euh, et puis, euh, ben, les diabolos vont être expulsés naturellement au bout de, de, de plusieurs mois. La troisième partie de l'oreille, c'est ce qu'on appelle l'oreille interne. Donc là, elle se compose de la cochlée qu'on a vu tout à l'heure, le, le petit escargot là et euh, du vestibule, les deux petits anneaux qui étaient au-dessus. Alors là, on parle plus de surdité de transmission, mais de perception. Et euh, généralement, euh, les surdités de, de perception, elles sont liées à une destruction de ces cellules ciliées de la cochlée. Donc là, pour le coup, ça va nécessiter aussi une aide auditive quand les, les cellules bah, sont, euh, sont atteintes, euh, ou alors parfois un implant cochléaire, et là on va remplacer euh, les cellules par euh, des électrodes. Euh, je le redis aussi, on avait parlé du, du vestibule, mais il faut savoir que 60% des personnes avec des troubles de la fonction auditive, donc une surdité, vont aussi avoir une déficience vestibulaire. Donc, on en reparlera pour, pour voir qu'il faut aussi penser à apporter des compensations dans ce domaine-là. Alors, je vous disais que pour les personnes qui avaient une surdité de perception, on va proposer une aide auditive par le biais d'une prothèse auditive. Donc, il s'agit d'un micro qui va capturer le son et l'amplifier. Euh, généralement, c'est quelque chose qu'on qu met euh, avec un contour d'oreille hein, sur l'oreille, c'est un petit boîtier qui se positionne sur le, le contour d'oreille. Son coût est relativement élevé, euh, il est pris en charge, elles sont variables en fonction de l'âge de la personne aussi. Hein, et puis, euh, il est vraiment important de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, euh, que les piles soient régulièrement euh, changées. Hein, et euh, sinon, ça peut provoquer des risques de sifflement qui sont très désagréables pour, euh, pour l'élève. L'AESH, donc, elle doit s'assurer que cet appareil fonctionne bien. Et puis aussi, elle doit être vigilante euh, par rapport à la question de, de la perte possible de l'appareil. Et je pense notamment pour ceux qui accompagnent des élèves euh, relativement jeunes. Il est fréquent que les élèves puissent les, les enlever et les poser un petit peu n'importe où, ce qui est aussi le cas pour certains élèves lors des séances de PS. Donc souvent il est préférable de prévoir une petite boîte de rangement et de s'assurer que l'élève met bien ses appareils dans, dans la boîte. Euh, une autre vigilance aussi euh, par rapport à la question aussi de certains chocs au niveau de la tête, hein, donc euh, je pense là aussi notamment avec un, un jeune public. Euh, J'évoquais tout à l'heure le PS, hein. c'est vrai que généralement, euh, quand on accompagne des élèves avec une surdité en activité de PS à la piscine, ces appareils ne supportent pas euh, d'être mouillés. Du coup, euh, il va falloir trouver d'autres modalités de communication euh, pour ce moment-là. Généralement, quand les élèves sont appareillés, euh, ce qu'il est possible pour l'enseignant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un micro haute fréquence, micro HF. Donc là, l'enseignant, il porte autour du cou un, un micro qui lui permet d'être directement euh, relié à l'appareil de l'élève, donc d'être porteur, euh, euh, d'avoir une parole privilégiée par rapport au bruit ambiant. Hein, ça va vraiment relier l'élève à l'enseignant en, en, en, en enlevant tout ce qui pourrait être euh, euh, parasite bruit parasite. Donc ce qui est important c'est que l'enseignant le porte le plus possible hein, pour faciliter effectivement la communication avec l'élève mais aussi pour que l'élève euh, accepte euh, davantage de porter ses appareils parce qu'il est aussi fréquent de voir certains élèves qui, par, pour ne pas être stigmatisés, vont refuser de porter leurs appareils en classe. Alors, ce micro-HF, il fait partie du matériel pédagogique adapté dont on a parlé précédemment. Euh, il y a juste une petite partie qu'on appelle les sadbots qui s'adaptent sur l'appareil de l'élève et là, qui reste à charge de, de la famille. Alors, une autre possibilité quand les, la cochlée est atteinte, quand les cellules ciliées sont détruites, c'est ce qu'on appelle l'implant cochléaire. Alors là, ça nécessite une chirurgie, qui est une chirurgie relativement lourde, hein, et donc c'est réalisé uniquement en cas de surdité profonde ou sévère, c'est-à-dire qu'on va remplacer complètement euh, le nerf auditif par des électrodes euh, dans la cochlée. Donc du coup, l'appareil il, il, enfin, il se compose d'une partie interne, c'est-à-dire les électrodes qui sont dans la cochlée, et puis d'une partie externe, qui est relié par un aimant au niveau du crâne. Donc l'élève va avoir un boîtier au niveau du, du crâne aussi, qui sera relié à ses électrodes. Là aussi, il faut être vigilant pour recharger régulièrement les batteries. Hein. Donc euh, ce qui est à l'intérieur, euh, les électrodes ne bougent pas, elles sont mises en place chirurgicalement, mais le boîtier peut être régulièrement enlevé, euh, comme un, un appareil auditif euh, contour d'oreille. Euh, ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que la pose d'un implant cochléaire, donc c'est un choix qui relève euh, des familles, hein, mais euh, la pose de l'implant cochléaire, ça nécessite aussi par la suite un suivi orthophonique intense. Euh, il ne suffit pas de mettre des électrodes pour que le son soit identique à celui que nous percevons. Le son est relativement déformé et ça va nécessiter un apprentissage et donc une rééducation orthophonique pour que l'élève puisse oraliser. De plus en plus maintenant, les implants sont posés très précocement chez les, chez les très jeunes enfants.